Bonjour à tous, il est 13 heures. nous allons commencer. Donc, euh, mon nom est Dominique Papin, au nom du groupe de travail sur la gestion des données de la recherche du sous-comité des bibliothèques du BCI. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue au webinaire Le plan de gestion des données, partage d'expériences et d'exemples. Donc, d'abord, quelques informations de logistique. Comme vous avez pu constater, votre micro et votre caméra sont désactivés. Donc, vous êtes invité à poser vos questions aux conférenciers avec la fonction questions-réponses ou Q&A. Euh, nous traiterons toutes les questions ensemble à la fin euh, pour les deux conférenciers. Vous pouvez utiliser la fonction de clavardage pour faire des commentaires ou apporter des compléments d'information, mais notez que les conférenciers ne verront pas euh, vos interventions lorsqu'ils sont en partage d'écran. Le webinaire est enregistré et sera rendu disponible par la suite. Vous aurez également euh, accès au matériel qui est présenté aujourd'hui. Donc, euh, euh, l'activité se déroulera en trois parties. Dans un premier temps, euh, Sintializé, qui est à la fois bibliothécaire à l'UCAM et étudiante en maîtrise en travail social, nous partagera son expérience de rédaction d'un plan de gestion de données. Par la suite, Jonathan Doré, qui est agent de recherche en gestion des données de la recherche pour l'INRS, l'ENAP et la TELUC, et membre du groupe d'experts sur la planification de la gestion des données de portage, nous présentera les modèles de PGT qui ont été développés par le groupe. Et enfin, comme j'ai mentionné, nous terminerons avec la période de questions pour les deux conférenciers. Donc, lorsque vous quitterez le webinaire, vous serez invité à répondre à un sondage d'appréciation. Donc, si, vous avez, si jamais vous n'avez pas l'occasion d'y répondre aujourd'hui, nous allons également vous le transmettre dans un courriel dans les prochains jours. Et donc, euh, sur ce, je suis prête à passer la parole à Cynthia en arrêtant mon partage d'écran. À toi, Cynthia. Très bien. Je Démarrer mon PowerPoint, ce ne sera pas très long. OK, je crois que tout le monde voit mon PowerPoint. Euh, donc, euh, mais bonjour tout le monde. Euh, donc, je vais vraiment axer ma présentation sur vraiment une expérience personnelle à titre d'étudiante. Euh, mais c'est certain que je, je vais aussi croiser ça euh, avec ma pratique professionnelle de bibliothécaire, là, étant donné que c'est très difficile à un moment donné de trancher les deux, l'expérience étudiante en enrichissant l'expérience bibliothécaire et vice-versa. Euh, donc, euh, j'espère dans les 30 prochaines minutes pouvoir euh, vous entretenir sur euh, les avantages que je considère là, avoir euh, rédigé le PGD, euh, les retomber dans ma pratique professionnelle puis peut-être euh, inspirer euh, la vôtre. Euh, vous parlez de mes réactions premières là, quand j'ai commencé à rédiger le plan, les questionnements que j'ai rencontrés, dont certains sont encore ouverts, et puis euh, le moment où, euh, mettons, comme étudiante, j'ai rédigé le PGD, mais peut-être réfléchir par rapport à ce workflow-là, quand est-ce qu'on devrait euh, sensibiliser ou former à la gestion des données de recherche euh, pour les étudiants en particulier? Euh, rapidement là, pour que vous ayez euh, une idée de, de que mon PGD vous fasse du sens. Là, euh, on, on va vous soumettre là, un lien là, où vous pouvez accéder à tous mes documents, le PGD, euh, formulaire de consentement, etc. Euh, <coughs> donc, pour au moins que, vous, que, que ça vous donne rapidement un, un contexte. Là, euh, donc, moi, c'est un travail social. Euh, je m'intéresse au vieillissement à domicile. Euh, donc, je vais rencontrer des gens euh, dans leur appartement. On visite l'appartement en discutant, on prend des photos. En gros, euh, bon, voilà, donc euh, vraiment le, le principal avantage, c'est quand on, on réussit à mettre un co du contenu dans le plan de gestion de données qui correspond vraiment à un document qui devient un document de gestion euh, du projet. Euh, parce que, j'avais consulté bien des exemples de, de PGD avant de rédiger, puis euh, finalement, il y en avait que c'était tellement comme, euh, tu tu voyais qu'ils répondaient à une tâche administrative, puis qu'ils avaient l'air un peu inutiles. Donc, il faut vraiment mettre un contenu utile qui en fait un document de gestion de projet. Euh, donc, moi, quand je l'ai rédigé, j'avais déjà en tête c'était quoi, euh, donc les, les rubriques d'un plan de gestion de données. Donc, ça m'a aidé à vraiment avoir une connaissance approfondie de mon projet. T'sais, je pouvais vraiment voir mon projet à différentes composantes, comment ils vont s'articuler. Puis, il y a certaines composantes qui peuvent même s'enrichir euh, euh, des rubriques qui sont dans un PGD. C'est comme au moment du projet, on va peut-être juste dire, oui, moi, vais collecte mes données, puis on ne se préoccupe pas trop, mettons, euh, de la diffusion, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, au moins, j'avais une réflexion globale. Euh, L'autre euh, avantage vraiment là, que j'ai vécu récemment, euh, c'est que bon moi je, je suis à temps partiel, j'ai ma vie professionnelle, ma vie personnelle. Euh, donc j'avais été en absence euh, d'études, euh, qui fait que j'ai mis sur la glace mon, mon projet d'études. Il y a eu en plus l'épidémie qui est arrivée. Donc euh, globalement, j'ai pratiquement deux ans de retard. Et puis là, je veux vraiment pouvoir faire ma collègue de données cet été. Donc il a fallu que je reprenne en main euh, mon projet. Et puis, ben, d'avoir mon plan, euh, ça me donne vraiment le point de vue global de mon projet. Il a fallu que je, que je le réoriente, que je, que je vois quels éléments je vais laisser tomber parce que là, je veux quand même punir et économiser du temps. Donc, euh, avec le PGD, ça, ça me permettait de rapidement cibler euh, si je fais telle orientation, réorientation de mon projet, quels éléments vont être impactés euh, donc, Mais c'est pour ça que globalement, je, le principal avantage d'un plan de gestion de données, c'est que c'est un outil de gestion euh, du projet de recherche. Euh, du, coup, du point de vue euh, bibliothécaire, là, vraiment d'avoir vécu cet exercice-là, euh, globalement, là, je dirais que ça me permet vraiment d'avoir un engagement euh, personnalisé auprès des chercheurs. Euh, je, je, ça me donne vraiment une connaissance euh, concrète de ce que vivent les chercheurs, donc des, des réactions spontanées que j'ai eues. Euh, je, je réalise avec l'interaction que j'ai eue avec certains chercheurs, finalement, ils se posent spontanément les mêmes questions. Euh, donc, euh, c'est comme je n'ai pas nécessairement des relations étroites avec euh, la, la majorité des chercheurs. Il y en a quelques-uns, d'accord, mais la plupart, je n'ai pas accès à la réalité quotidienne. Donc, je pense que de, de faire un exercice euh, euh, semblable, de rédaction d'un PGD, euh, au moins, ça, ça, nous, ça nous met en contact avec ces réalités-là. Euh, puis quand on échange avec les chercheurs par la suite, bien, je trouve que ça venait, ça rendait la communication pertinente. Euh, C'est ça, je, je pouvais vraiment mieux comprendre le genre de questionnement qui, qui, qui a les questions. Donc, euh, je pense que je, je, je, ça m'aidait à avoir l'air, en tout cas, d'une intervenante euh, adéquate là, euh, auprès d'eux. Euh, ce qui me fait dire que, comme bibliothécaire, on, on en a des, des projets professionnels, c'est tu sais que c'est tu sais, des, des mini projets de recherche. On les fait peut-être pas dans les règles de l'art, de la recherche scientifique, mais on peut saisir ces occasions euh, professionnelles pour appliquer des pratiques de gestion GDR. Euh, tu sais, je me dis bon, peut-être qu'on n'a pas le temps de, tu sais, de tout rédiger euh, à fond, mais d'y réfléchir au moins sérieusement, de voir si j'avais à le faire, qu'est-ce que j'écrirais globalement. Euh, je pense que ça peut aider à, à avoir ce cette connaissance-là, plus concrète. Euh, donc, au niveau de mes premières réactions, là, euh, c'est vraiment comme euh, il y a eu quand même un petit syndrome de la page blanche euh, sur le coup. Euh, tu sais, c'était vraiment bon, sais quoi mes données euh, Tu où j'ai trop d'affaires Tu sais, j'étais vraiment de, de l'extrême. Tu sais, j'en ai pas de données, hein, j'en ai trop. Euh, donc, c'était vraiment de de, de réfléchir à comment je vais organiser mon information là, pour que je puisse parler de ce que de mes données euh, fait au début j'ai commencé juste par me dire ok euh, qu'est-ce que c'est quoi mes données que j'ai quand je suis dans ma problématique c'est quoi mes données que j'ai lorsque je suis en collecte de données donc pendant mes entretiens puis à, dans mon analyse est-ce que je me trouve à ajouter une autre couche de données euh, puis après ça, j'ai plus pensé à organiser mes, mes, mes données en termes de, de sources euh, ou même de la forme. Donc, il, a, il faut vraiment trouver une façon d'organiser ces données pour pouvoir après euh, en parler. Sinon, c'est confusion totale. Euh, donc, euh, euh, concrètement, dans mon attendez, mon PowerPoint, ok. Euh, dans mon PGD, euh, dans la section collecte de données, là, pour les types de données, j'ai organisé ça comme suit, là, en disant bien, au niveau de ma source de données, j'ai une partie d'extraction de données web. Je, donc, ça, c'est pour. Euh, il y a une section de ma problématique, il y a une petite analyse de bigramme. Donc, j'ai des données de ce côté-là. Euh, J'ai des données vraiment à l'étape de ma collecte au niveau des entretiens. Puis là, ben, c'est assez varié. J'ai des photographies numériques, des enregistrements audio, des données analogiques sur papier, euh, euh, quelques notes qui vont être directement dans des fichiers euh, Word. Euh, ensuite, euh, quand je vais être dans l'analyse, euh, ben, toutes ces données-là vont être versées euh, dans NVivo si je peux parler rapidement. Euh, ce qui fait que dans NVivo je vais aussi avoir d'autres, couches de données du fait que dans mes mémos genre des notes méthodologiques ou autres euh, donc mon, mon fichier de vivo lui-même va devenir un, un, une nouvelle forme euh, de données. ça En gros, là ça me permettait de mettre la table pour euh, la suite. Euh, ça, ça va. Euh, ah oui, euh, l'autre réa réaction première, <rire> c'était vraiment euh, euh, par rapport aux lacunes du gabarit que j'utilisais. Je pense que ça va être difficile de Là, maintenant, on a plus de gabarits qui se développent, là, qui est fait de répondre aux préoccupations disciplinaires. Mais euh, moi, quand j'ai rédigé mon plan, c'était en avril 2019. Euh, moi, je suis partie du, du gabarit vanille là, de, de portage. Puis, il y avait quand même quelques lacunes dedans. Donc, je, vraiment, au premier abord, j'ai ressenti beaucoup de confusion parce qu'il y avait des questions qui étaient répétés dans d'autres rubriques. J'avais l'impression de tourner en rond. Mais ça, je, je me l'ai déjà demandé avant, qu'est-ce que je vais écrire dans cette question-là? Bon, Bref, là, je me suis dit, je vais faire des tableaux. Je vais centraliser le maximum d'informations dans les tableaux. Puis, euh, Si jamais je sens qu'il y a une répétition, je vais renvoyer à ces tableaux-là. Euh, C'est comme si j'ai pris le gabarit pour m'inspirer, mais à un moment donné, euh, je délaissais... Euh, euh, le, le gabarit, parce que je voulais vraiment avoir un document qui soit utile euh, pour moi. Euh, donc euh, concrètement, j'ai pris euh, une saisie écran là, du gabarit portage vierge, puis euh, j'ai surligné en, avec les, les mêmes couleurs, là, des zones qui pour moi étaient des, des redondances. Alors à ma collègue de Denis, on me demandait si mes formats de fichiers étaient corrects pour la réutilisation, le partage, l'accès à long terme. Quand j'allais dans la section conservation, on me demande encore c'est quoi mon format de fichier. Puis dans la section de partage, on me demande sous quelle forme je vais partager mes données. Pour moi, ça me donnait le tournis. Dans la section stockage et sauvegarde, je vais de moindre mesure, mais quand même. On me demande c'est quoi mes besoins de stockage. On me demande comment je vais les stocker. Bien, si je veux calculer mon volume de stockage, je n'ai pas le choix de considérer… Euh, euh, com combien de temps, comment, pour moi, ça va ensemble, si je veux pouvoir calculer, est-ce que j'ai assez d'espace avec mes supports mes, mes, mes, mes, mes physiques actuels. Euh, en bleu, c'est un autre exemple de redondance, là, où on me demande, quand, dans le stockage et sauvegarde comment mes collaborateurs vont accéder aux données, puis dans conformité éthique, euh, on me demande encore comment euh, les collaborateurs vont accéder aux données sensibles. Bon, je, moi, j'avais mes données, j'ai des données sensibles, puis des pas sensibles puis quand je parle de stockage ou de conditions d'accès, moi, je les gère dans un bloc, je ne le fais pas comme à part. En tout cas, ça, c'était une des difficultés, là, que je trouvais difficile avec euh, euh, le gabarit. Euh, donc, ça, de ça, moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut, euh, faut vraiment prendre la peine de, de, de connaître les différents gabarits qui existent. Euh, pour pouvoir, euh, après ça, avec nos chercheurs, au moins faire des recommandations. T'sais, eux vont peut-être prendre le gabarit portage parce que c'est ça ce qui est disponible euh, euh, facilement, par exemple. Euh, donc, il y a vraiment un petit exercice d'exploration de, de, à faire. Euh, ça, c'est un exemple, d'un tableau que, que j'ai fait, là, ici, pour répondre, justement, euh, euh, comment mes fichiers vont, vont être, sont des formats adéquats pour le partage, l'accès à long terme. Bon, ici, c'est une erreur, là. ça devrait être tout type de données, là. Euh, Mais, c'est Par exemple, euh, si je prends mes photographies numériques, mais là, je, je me suis mis une, une colonne pour me dire ça vient d'où, ces données-là? C'est mes deux premiers entretiens. Puis, euh, dans quel contexte je vais les utiliser? Parce que c'est un peu ça qui va déterminer aussi que, quel format j'ai besoin pour ces données-là. Euh, donc, j'en ai besoin lors de ma rencontre 3. Je vais utiliser ces, les photos prises à la dernière rencontre avec mes participants. Puis, je vais aussi utiliser ces photos-là pour illustrer, euh, euh, à titre d'illustration, lorsque je vais diffuser euh, les résultats. Bon, une fois ça compris, là, je me demande, OK, là, euh, je vais les avoir sous certains formats. Est-ce que c'est compatible pour euh, l'exploitation active? Est-ce que c'est compatible pour la diffusion et pour la préservation? C'est là que je peux nuancer là, en me disant Bien, là, j'ai les numériques, mais j'ai besoin de les utiliser à la rencontre 3. Puis j'ai besoin qu'ils soient imprimés. Donc, je n'ai pas un format compatible. Ça, c'est une chose. Euh, pour l'illustration, je me mets une note que non, ce n'est pas, euh, pas compatible là, parce qu'il va falloir comment je vérifie avec les formulaires de consentement. Mais puis euh, donc, ça, c'est pour le, au niveau actif. Euh, puis rendu à la diffusion, là, je peux vraiment mettre c'est quoi les formats que, que je vais vouloir euh, utiliser. Enfin, ça c'est un, un exemple, là. là je le vois puis je ferai, je ferai encore des corrections, là ça, on pourra reparler euh, plus tard des mises à jour du PGD. Euh, et, euh, cela dit, là, euh, ça fait, euh, il y a deux chercheurs là, que j'ai accompagné de façon plus, plus régulière là, avec euh, la rédaction d'un PGD. Euh, puis euh, les deux ont réagi très positivement à l'utilisation euh, des tableaux. Euh, le, le premier chercheur là, que j'ai en tête, euh, au début, c'était comme, il euh, euh, regarde le gabarit vierge, puis c'est ça, tu as une réaction vraiment de, mon Dieu, qu'est-ce que je vais écrire? Puis quand j'ai ai fourni en exemple mon PGD, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de, de, de bons exemples, euh, euh, puis euh, quand j'ai dû regarde moi, j'ai utilisé des tableaux, peut-être ça peut te donner une idée de comment répondre, puis ça a été donc très positif. Euh... Euh, ça, c'est un autre exemple de tableau pour le calcul de volume, là. Euh, j'y allais vraiment, Maintenant pour mes entretiens, ça va être des fichiers audio MP3, j'en ai, euh, j'ai trois, ren trois rencontres avec quatre participants, puis ça dure trois heures. Donc, il faut que je calcule c'est quoi le volume que j'ai besoin juste pour mes entretiens audio. Mais une des difficultés que j'ai eues, c'était, OK, moi, je n'ai jamais fait ça, là, des entretiens en profondeur. Euh, c'est con... Donc, je me disais, un, un fichier audio d'une heure, c'est comme en gros. Il a fallu que je cherche cette information-là. Donc, là, je me suis mis un tout doux, mais s'il y a quelqu'un d'autre parmi nous qui peut le faire, euh, moi, le premier arrivé, le pre... je vais utiliser le, un, le document qui me fournirait, euh, des tailles moyennes selon divers fichiers euh, pour vraiment faciliter l'évaluation de, de, des volumes occupés. Euh, puis j'en je, profitais aussi pour ajouter, par exemple, est-ce que j'ai des coûts euh, associés pour l'achat de stockage ou quoi que ce soit. Euh, voilà, euh, donc moi je vous recommande d'encourager de, vos chercheurs à faire des, des tableaux. Euh, au niveau de mes questionnements, euh, euh, c'est vraiment là, lié au fait que quand on confronte avec la réalité, c'est certain que le PGD il va avoir des mises à jour euh, à faire. Euh, puis là, ben ça, on l'entend souvent dire tu sais, qu'un PGD va être mis à jour, puis, mais souvent, ça reste flou. Moi, je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans la gestion du projet. Puis ben là, je me suis posé des questions. Tu sais, Est-ce qu'il y aurait des phases clés du projet où je devrais systématiquement aller voir ce que mon PGD... Euh, doit être une mise à jour, ce qui tient la route. Euh, ce qui fait qu'à euh, la toute fin de mon PGD, je me suis rajouté une section planification de la mise en œuvre du PGD. Euh, puis je, pour moi, c'est très clair qu'après euh, la, la, la le début de la collecte de mes données, euh, je me prévoir un moment pour vraiment vérifier euh, est-ce que mes, ma nomenclature euh, de fichiers tient la route. Euh, Est-ce que c'est juste que j'ai aussi paresseuse et que je ne l'ai pas appliqué? Là, ça, ce n'est pas impossible également. Euh, donc, puis je ferai le même questionnement à la fin de la collecte parce que là, quand j'ai commencé l'analyse, j'ai aussi une règle de nommage pour mes fichiers d'analyse. Puis ça aussi, là, ça se peut que, que je vois une fois confrontée avec ce que j'ai, je dis, ça n'a pas de sens, c'est bien trop compliqué ce que j'ai envisagé comme euh, nomenclature de fichiers. Puis, évidemment, une fois que j'aurai fini, très, très avancée dans mon analyse, bien là, je vais me questionner plus au niveau euh, de, de ma documentation, mes, mes métadonnées. Sûrement, je vais avoir des notes tout éparpillées. Je ne suis pas sûre que j'aurai été super organisée et que tout va être dans mes mémo, mettons, dans un vivo. Euh, bon, également, partage et diffusion. Euh, je pense que c'est un bon moment. À, à la fin de la rédaction, je pense que c'est un bon moment pour euh, réfléchir OK, ce que j'avais prévu en, pour le partage, est-ce que ça marche? Euh, puis, euh, si je veux vraiment partager, bien, sûrement que là, il faut que je donne le coût final pour ma documentation, puis le, choix, la, la, la, le renseignement de mes métadonnées. Euh, puis, par rapport à la mise à jour, là, euh, ça, là, comme bibliothécaire, je, je, je, je, je l'ai intégré également. Quand j'ai parlé, je pense à un chercheur en particulier, là, que je l'ai accompagné vraiment de, du début à la fin là, pour son PGD, euh, je lui ai dit euh, « Ok, est-ce que tu es d'accord qu'on prenne rendez-vous pour que quand tu auras commencé ta collecte, qu'on vérifie comment ça va avec le PGD, si c'est utile ou pourquoi tu l'utilises pas? » Bref, juste un, un suivi. Euh, puis euh, moi, ça m'a permis comme ça de collecter ses commentaires. Euh, puis il m'a, entre autres, raconté une anecdote là, euh, que j'ai trouvé fort intéressant. Euh, euh, donc, c'est un chercheur qui avait déjà un certificat éthique là, de l'Ucam pour aller faire sa collecte de données. Euh, puis là, mais l'organisme d'accueil a décidé euh, tout à coup de dire, ben, euh, j'aimerais que, que le chercheur aille chercher un certificat d'éthique de l'organisme. Ce qui, là, ça, ça, ça implique euh, vraiment un délai, puis ça, ça a des conséquences là, sur le, le projet de recherche. Euh, puis là, ben, le chercheur, il a quand même, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, écoutez, j'ai un plan de gestion de données, j'ai mon certificat de l'UCAM. Regardez tout ça, puis, puis bref, l'organisme, vraiment, à cause du PGD, a dit, ça va, on est rassuré, tu n'as pas besoin d'avoir un certificat éthique additionnel. Donc, je trouve que c'est un bel exemple à répéter auprès des chercheurs, c'est que ça peut être vraiment utile, avoir des utilités imprévues. Euh, ok, confrontation avec la réalité, là, j'ai eu un bon questionnement avec le stockage de mes données sensibles euh, rendu à l'étape semi-active, euh, Donc, une fois mon projet terminé, je ne peux pas tout de suite détruire mes données sensibles. Euh, Puis, euh, ben là, je suis dans la situation euh, actuelle où je ne peux pas respecter la règle d'or <rire> du stockage, qui nous dit euh, euh, trois supports différents, euh, deux dans des… des de qualité différente, puis au moins un dans un nuage. Puis là, là, je me suis dit, OK, je ne peux pas respecter cette règle-là. C'est quoi la stratégie que je devrais faire? Donc, pour bien comprendre pourquoi je ne peux pas respecter 3, 2, 1, euh, à, comme étudiante à l'UCAM euh, sur mon nuage OneDrive, je peux mettre mes données sensibles, je vais chiffrer mon dossier, euh, euh, mais à la fin de mon projet, j'ai 120 jours pour déménager ce contenu-là. Euh, donc, euh, si je veux vraiment, dans la règle du 3-2-1, avoir au moins un support sur un nuage, bien là, moi, à court terme, euh, ce qui est facile à avoir, euh, c'est euh, des solutions comme euh, Google One, euh, Dropbox, mais cette solution-là, ben, c'est fort probablement pas sur un serveur canadien. Donc, j'ai beau mettre un, un, un, un dossier chiffré là-dessus, il y a quand même un risque. Euh, puis là, ben, je n'ai pas trouvé de vraiment, comme, ah, ah oui, la, la bonne pratique très claire, ou en tout cas, il faudrait que je prenne encore plus de temps pour me documenter. Mais ce que j'ai finalement retenu là, en termes de gestion de risque, j'ai décidé de fonctionner avec juste deux copies de sauvegarde euh, en me disant, OK, peut-être que moi, j'ai un risque, j'ai juste deux copies. Mais bon, ils sont en état semi-actif, je peux les manipuler, mais je ne voulais pas me rajouter une troisième copie en augmentant le risque que je perde le support et que quelqu'un d'autre, finalement, puisse craquer ce, ce support-là. Donc, je me suis dit, deux copies, moi, je peux vivre avec. Ça se peut que moi, je sois impactée, que moi, je ne puisse pas donner accès à mes données sensibles. On, on me demande parce qu'on pense que j'ai fait une fraude. Bon, je veux dire, pour moi, le risque est vraiment minime. Euh, tandis que euh, versus exposer mes participants à, à, au risque des lois non canadiennes viennent euh, s'ingérer, euh, je pense que tout ça, c'est super faible, là, mais à choisir entre les deux risques, je me suis dit, je pense qu'éthiquement, euh, je suis mieux de me mettre moi à risque plutôt que mes participants. Mais j'aurais aimé trouver une formulation comme ça, là, pour être sûr, en termes de bonne pratique, là, je, je, je, je me la suis inventée. Donc, peut-être qu'elle existe quelque part si Vous avez la source. Euh, merci de me la donner. Euh, bon, j'ai eu beaucoup de questionnements au niveau de, euh, aussi du respect des ententes. Bon, vous avez compris, ma nomenclature de fichiers, je suis vraiment pas sûre que je vais pouvoir dire ce que j'ai écrit, euh, mais euh, vraiment, quand je, je me suis en, en, comment dire, engagée là, à chiffrer mes dossiers, puis euh, euh, je n'ai jamais fait ça, puis il faut faire que je change ma façon de travailler, puis euh, là, bien, comment, comment dire, la page de soutien, moi, je sais qu'il y a mettons, euh, tel logiciel, j'ai choisi trois quatre logiciels Je j'ai rien qui me dit pourquoi je prendrais tel logiciel plutôt qu'un autre. Est-ce qu'il y en a un qui est plus facile qu'un autre? Il va tout falloir que je fasse ce travail-là d'exploration. De, de, euh, donc, c'est aussi quelque chose que je vais documenter pour pouvoir offrir à mes usagers comme bibliothécaires. Euh, dire, ben euh, on a expérimenté les logiciels, forces faiblesses Mais si quelqu'un d'autre le fait avant moi, je vais être très contente, mais j'ai vraiment euh, un besoin euh, euh, de ce côté-là. Parce que je me dis, si moi je sens une inertie là, de me dire « Hey, il faut que je chiffre, comment je vais faire? » Puis que tu sais, ça pourrait, la paresse étant très humaine, pourrait faire en sorte qu'on n'adopte pas la bonne pratique auquel on s'est engagé. Je suis peut-être une mauvaise étudiante, euh, mais j'ai quand même le sentiment que cette inertie-là est commune à, à plusieurs êtres humains fréquentant les campus universitaires. Bon. Euh, je me demande aussi si je vais vraiment pouvoir partager mes données, comme j'ai écrit dans mon plan de gestion. Euh, euh, par exemple, euh, je, ça se pourrait que je collecte beaucoup plus de données sensibles que ce que j'anticipe, ce qui fait que quand je vais anonymiser mes données euh, dans le but de pouvoir les, les partager, ben ça se peut que je montre des fichiers vides de sens, là, puis qu'il n'y ait plus d'intérêt à les partager. Donc ça, ça va être à voir. Donc, c'est vraiment dire tu sais, que oui, je mets, euh, mettons, une licence idéale. C'est ce que je pense, mais ça se peut que j'ai un revirement de situation à 180 degrés euh, quand je vais être euh, très avancée dans mon, dans mon analyse. Euh, L'autre questionnement qui est un petit peu plus compliqué, là, je ne pourrais pas m'attarder autant qu'il faudrait, c'est euh, au niveau de la propriété des données. Euh, ce n'est pas parce que je vais signer un consentement... Ah, les participants, qui, pour, comme quoi ils vont participer au projet, euh, ça ne veut pas dire que les données m'appartiennent. Il y a vraiment des, des postures qui vont considérer que les données appartiennent aux participants. Euh, bon, Peut-être pour un, un peu comme, euh, euh, comment dire gratter ce questionnement-là, je vais vous parler un petit peu de ma démarche euh, de recherche, là, comment je l'ai réfléchi. Euh, je me suis inspirée là, des pôles de la recherche de Chamillot et d'ailleurs. Euh, parce que moi, ça m'a fait réaliser là, que le, le plan de gestion de données, je trouve qu'il se concentre beaucoup, euh, les questionnements tournent beaucoup autour du dispositif de collecte. C'est okay, quoi les données collectées, puis On gère les données. Euh, puis si on s'arrête juste à mon dispositif, moi, c'est un parcours commenté puis de la photo euh, sais ça va, je pourrais parler juste de mes données, mais l'objet scientifique, le, comment dire, la, euh, le... La, la, la légitimité du résultat que, que je vais obtenir, tu sais, c'est plus que le dispositif. J'ai choisi ce dispositif-là parce qu'il est cohérent avec la façon dont je vais écrire, rendre compte des résultats, il est cohérent avec ma posture épistémologique, puis c'est en cohérence aussi avec mon cadre théorique. Euh, Puis ça, il ne faut pas le perdre de vue parce que quand on interagit avec le chercheur, là, si on n'a pas conscience de, des possibilités de posture épistémologique que le chercheur prend, on peut arriver avec des, des, des questions, des suggestions qui sont tout à fait euh, inadéquates. Là. Comme moi, je suis dans un contexte très très euh, bon, euh, construction des connaissances, intersubjectivité. Euh, ben, ça va être difficile d'utiliser des vocabulaire contrôlés, par exemple. Euh, il faut que je sois prête à, à accepter… Je suis vraiment, tu sais, avec la, la portraiture methodology, on est vraiment en, tu sais, comme en, en construction de sens avec le participant. Tu sais, puis ça se pourrait même que le participant renonce à son anonymat et veuille de, être considéré comme un auteur à part entière d'une certaine forme de présentation des résultats. Euh, donc, c'est dans ce sens-là que, je veux dire, euh, quand on parle de propriété de données, euh, sont, sont vraiment, je ne considère pas qu'elles sont à moi. Donc, il euh, faut que je me garde une ouverture, euh, euh, d'être très attentive là, à, à, à toujours euh, à faire un retour avec les participants à ce niveau-là. Euh, bon, je n'en dirai pas plus euh, là-dessus, mais euh, peut-être quand même concernant les formulaires de consentement, euh, j'ai eu en produit plusieurs. Donc, j'en ai un, évidemment, là, qui est le consentement à participer au projet, euh, donc qui va inclure les conditions de réutilisation auxquelles le, le participant est invité à, à accepter. Là. Euh, euh, ça, ça a passé sans problème là, avec le, le, le comité d'éthique. Euh, le, le formulaire euh, demandant aux participants de céder les droits sur euh, les photos, euh, ça, ça pas bien passé avec le, le comité d'éthique il a vraiment fallu que j'explique pourquoi j'avais besoin que les participants me cèdent les droits euh, donc ça, je, au, à la première rencontre je leur demande une entente de principe comme quoi ils, ils vont me céder les droits puis à, à la fin de la dernière rencontre là, on va vraiment identifier les photos qu'on exclut de l'entente j'ai aussi un formulaire de validation de contenu bon, anonymisé dans le sens que à la dernière rencontre, là, je leur demande est-ce que vous voulez vraiment vous impliquer dans le projet au point de vouloir participer au retour de résultats qu'ils puissent avoir un droit de regard sur vraiment qu'est-ce qu qu'on va présenter comme résultat à l'analyse. Tout ça, ça va m'aider à m'assurer de, de respecter le, le, à quel point le, le participant veut s'engager. Ça, vous avez accès euh, au formulaire de consentement. J'ai mis en jaune les, euh, les, les sections qui concernent plus euh, la, la réutilisation en partage, par exemple. Euh, ça, je vais voir un peu le euh, temps passe. Euh, ça, je vais passer, tôt, je la laisserai lire par la suite. J'ai mis des notes en bas de, de la diapo. C'est vraiment plus de voir que ça fait longtemps que la recherche qualitative réfléchit aux conditions de légitimité de ses résultats. Puis globalement, là, actuellement, les bonnes pratiques en données de recherche, là, elles viennent des domaines des sciences pures, sciences de la santé. Euh, donc, il y a quand même un, un, un, des, des méthodes qui sont peut-être pas pertinentes pour euh, certaines recherches quali qualitatives. Donc avec ce point de vue euh, générique, là, ça peut vous donner une, une, une idée de la, de la documentation auquel on devrait s'attendre pour bien comprendre un, une, une réutilisation de données provenant de recherches qualitatives. Euh, quand rédigé est sensibilisé, euh, formé au PGD, donc, dans mon parcours d'étudiante, je dirais que c'est au terme de la première année en équivalent temps plein. Là, parce qu'au bout d'un an, c'est là qu'on doit vraiment rédiger notre projet de recherche. Donc, en travail social, c'est crédité, mais dans d'autres programmes, ça pourrait ne pas être crédité. Donc, il faut vraiment essayer de trouver, c'est quand l'étudiant fait son projet de recherche. Euh, donc, c'est super pertinent à ce moment-là d'assurer, dans cette session-là, d'avoir la formation, à la GDR, PGD. Euh, comme moi, j'avais vraiment à suivre un gabarit là, qui m'était euh, imposé, là. Euh, il y avait des contenus que j'étais obligée de parler, puis entre autres, euh, j'ai une section qui est traitement anticipé des données. donc Pour moi, c'était pertinent, j'ai au moins fait une allusion comme quoi j'allais euh, produire mon plan de gestion de données. Donc, on voit très bien qu'à ce moment-là, là, il y a vraiment une pertinence à intervenir pour la formation. Euh, après, ça a été approuvé. Euh, je, là, je peux faire mon dernier euh, séminaire, euh, puis en concomitant, c'est là qu'on produit notre dossier euh, éthique. Donc, c'est pendant cette, cette session-là que j'ai rédigé euh, mon PGD, donc juste avant de partir euh, pour faire ma cueillette de données. Donc, dans le cadre du séminaire, ce serait encore une, une belle occasion de demander d'intervenir pour parler de gestion des données de recherche. Euh, moi, j'en ai eu en 20 minutes. Là, que je, moi, j'en ai profité comme étudiante pour euh, discuter. Tu sais, C'est quoi l'intérêt que, que les étudiants puissent donner accès à leurs données de recherche euh, Puis finalement, bien, un coup qu'on part en collecte de données. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on peut encore former, sensibiliser à, à la GDR, là, parce qu'il y a des étudiants qui vont être juste sur le tard, là, commencer à finalement gérer leurs données, puis maintenant qu'ils savent qu'ils peuvent déposer. Euh, euh, dans, dans les dépôts institutionnels on, dont on se dote, euh, ben, tu sais, l'intérêt ne, ne va que croire. Donc, au moins pour le dépôt de données, il va y avoir encore des euh, sûrement des besoins d'information. De euh, du point de vue euh, des chercheurs, euh, moi je pense qu'il faut vraiment distinguer c'est quoi la rédaction d'un PGD pour une demande de subvention versus celui qui est vraiment pour un projet que le sait qui, qui va démarrer. Là. Parce que la tendance est forte là, pour se dire « Ah oh, oui, il faut que le PGD accompagne la demande de subvention. » mais là, il faut vraiment se demander « C'est quoi un PGD utile en accompagnement d'une demande de subvention? » Parce que s'il si n'est pas utile, ça va être un document administratif fait, fait pour d'autres. Donc, ça, ça, va être, ça va être considéré comme une tâche. Euh, donc, euh, je, par exemple, euh, là, il y a beaucoup de questions qui, qui, qui recoupent avec celles qui sont posées lors de la certification éthique. Euh, tu dis, mais là, si tu t'en vas pour une demande de subvention, pff, tu sais, il pourrait peut-être avoir des phrases toutes faites là, pour faire ça très simple, là, mais vraiment s'attarder à ces questions-là, je trouve que ce n'est pas approprié. Après tout, le chercheur, c'est une fois que sa subvention, c'est là qu'il va aller faire sa certification éthique et qu'il va répondre à ces questions-là. Euh, en tout cas, en ce moment, c'est comme ça. Bien, on pourrait se dire que c'est à ce moment-là aussi qu'il devrait faire son PGD. En tout cas, mais si on a des PGD qui doivent accompagner des demandes de subvention, moi, je pense que l'accent devrait être vraiment mis sur toutes les questions qui aident à la planification des coûts. c'est euh, tu sais, Comment ça va coûter de faire la gérer ces données, là? donc certainement. Euh, mais, mais tout ça, le, le message à retenir, c'est qu'il faut que le PGD soit un document utile. J'arrêterai euh, là-dessus. J'espère que j'ai je respecté mon temps. <rire> oui. Désolée, évidemment, le classique. Merci beaucoup pour le partage d'expérience, Cynthia. Puis en passant, te, il te restait encore deux minutes sur le temps. Tu as, as, as, as bien fait ça. Donc maintenant, nous allons passer à Jonathan Doré qui va nous présenter les modèles de PGT développés dans le cadre de, du groupe Portage. Alors, bonjour à tous et à toutes, je vais partager mon écran. Tenez-moi juste une seconde. Donc, je m'appelle Jonathan Doré, je suis agent de recherche en gestion des données de recherche. Je travaille à l'INRS, à l'ENAP et à la TELUC. Euh, et je vous parle aujourd'hui à titre de membre du groupe d'experts sur la planification de la gestion des données de recherche de portage. C'est un groupe qui, euh, notamment, a été capable de développer avec la communauté, différentes personnes de la communauté de la recherche au Canada, des modèles de plan de gestion de données. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu. Euh, la, le, le, la raison d'être de ces modèles-là, pourquoi on les a créés, euh, et je dis on ici en excluant la personne qui parle, je n'ai pas travaillé directement sur ce projet-là, euh, mais pourquoi les modèles ont été créés, euh, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les modèles, comment vous pouvez les, util les utiliser, je vais vous donner un lien pour que vous puissiez aller euh, les consulter par vous-même, je ne les présenterai pas un à un. Euh, sauf quelques exemples euh, plus précis. Donc, au niveau euh, du de la création des modèles, euh, ces modèles-là ont été créés justement pour, pour, et pour la raison que Cynthia a expliquée tout à l'heure, euh, c'est que au niveau des, des chercheuses et chercheurs, euh, quand on arrive à, à la création du PGD, on ne sait pas quoi mettre dans les questions. On a actuellement un modèle de, de questions pour le PGD qui comprend 20 questions avec, euh, à certains niveaux, là, des redites d'un endroit à l'autre et des petites nuances qu'il faut aller changer parce qu'on ne parle pas nécessairement tout à fait de la même façon là, pour les formats de fichiers quand on parle de, de conservation ou de préservation ou d'organisation de données actives et ainsi de suite. Donc, les modèles ont été créés à la suite de la demande de la communauté par des membres de la communauté là, en accompagnement pour savoir comment répondre aux questions, euh, qu'est-ce qu'on doit idéalement indiquer dans les, dans les différentes, pour, pour chacune des différentes questions. On fait évidemment référence à des pratiques exemplaires. Euh, encore là, pour, comme Cynthia l'a déjà dit, la pratique exemplaire, c'est la règle d'or à suivre. Euh, la réalité fait qu'on ne respectera pas cette règle d'or-là en tout temps et c'est bien correct. Euh, ce sont des modèles de référence que vous allez devoir adapter, évidemment, à votre projet là, comme, comme n'importe quel autre document de travail, mais aussi à la réalité euh, de votre établissement, donc par rapport aux différents services qui vous sont offerts, par rapport aux différents outils auxquels vous avez accès et par rapport euh, à l'expertise que vous avez et que les membres de votre équipe, s'il y a une équipe, ont également. Euh, le, le, le PGD, on l'a dit puis on va continuer de le redire, c'est un document qui évolue au fil du temps et au fil du projet. Euh, ça ne veut pas dire que le document peut être rédigé au fur et à mesure où on, on fait le projet. Il faut quand même avoir un minimum de planification dès le départ, mais de reconnaître que les choses changent en, en, en, en cours de route euh, et que si on le documente dans un plan de gestion de données, euh, ça va nous faciliter la vie par la suite, mais aussi dans un autre projet. Euh, on, on vit tous tous et toutes actuellement, c'est une, une nouvelle expérience, les PGD. Donc, euh, même nous, quand qu'on recommande quand on accompagne des chercheurs, euh, c'est nouveau pour les chercheurs-chercheurs, c'est chercheurs, nouveau aussi pour les organismes subventionnaires également. Euh, je vais mettre une petite mise en garde, un, un PGD euh, pour un projet. Euh, va évidemment toujours être plus précis que ce que moi, j'appellerais un cadre de gestion de données. Donc, vous pouvez penser à un PGD que vous pourriez développer pour un laboratoire de recherche, pour une chaire de recherche, pour une équipe, pour un projet d'envergure euh, qui va vous donner des bases plus, plus pas nécessairement élémentaires, mais des, des, des bases pour établir euh, différents projets. Mais si vous faites un, un PGD pour un projet, euh, à ce moment-là, le document doit être utile pour vous et doit être adapté à ce projet-là. Donc, en termes, euh, en termes méthodologiques, en termes de questions de recherche, en termes de, de, de postures épistémologiques également. Donc, tous ces éléments-là doivent aussi se refléter dans votre PGD. Les modèles qui ont été créés jusqu'à présent, on a ciblé euh, dix, certains domaines précisément. Euh, Ce n'est pas parce que les autres modèles sont moins utiles ou moins importants, mais plutôt parce que dans ces domaines-là, le, le, le bassin d'information pour accompagner les chercheurs est plus limité. Euh, il y a certains domaines, notamment en génomique, euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'environnement, euh, dans, dans, dans certaines sous-branches sous de l'environnement où la pratique d'établir des plans de gestion est, est déjà là depuis un certain temps, la pratique de, de partage, de communication des données de recherche est déjà là et il y a même des normes de métadonnées qui viennent encadrer tout ça. Dans d'autres domaines, notamment dans le domaine des humanités numériques, des sciences sociales, euh, c'est plus limité en termes d'aide, donc ces domaines-là ont été ciblés en priorité. Évidemment que le groupe va s'intéresser à d'autres domaines pour proposer d'autres types euh, de, de modèles pour, encore là, euh, offrir une meilleure couverture euh, disciplinaire. Donc, dans les domaines qui, sont, qui ont été ciblés jusqu'à présent, on a une série de documents, de, de modèles qui ont été proposés. Un qui s'adresse particulièrement à un projet de recherche où on mélange données textuelles, images et cartes. Un autre domaine où on voit une composante de fichiers audiovisuels. À ce niveau-là, les espaces de stockage sont tout à fait différents. Les besoins en stockage sont différents. Même chose avec des données bibliographiques. Euh, un autre domaine des humanités numériques où on va parler de réutilisation de données secondaires. Dans ce cas, ci des données de recensement de Statistique Canada. Euh, même chose pour une approche avec méthodologie mixte où on va combiner une approche qualitative et quantitative. Et dans le domaine des sciences naturelles, on propose euh, un, un, un projet, ou dans ce cas-ci, c'est plus un, ce, que, ce que moi j'appellerais le, le cadre de gestion de données, ce n'est pas un, pour un projet précis, mais c'est un laboratoire en écohydrologie qui s'est donné de bonnes pratiques, là, qui répondaient aux questions euh, générales du plan de gestion de données. Et le, le deuxième aspect des sciences naturelles, c'est dans le domaine de l'astrophysique, des physiques gravitationnelles. Et enfin, en sciences sociales, deux projets, un qui s'adresse sur le logement abordable, et le deuxième euh, au niveau des sites Web de profils universitaires de type euh, ResearchGate, orchid, les profils universitaires de professeurs sur les, sur les sites Web euh, institutionnels. Donc, les différents modèles, ce qu'ils contiennent, euh, ce sont évidemment les questions des, des PGD. On va, pour chacune des questions, vous donner une description type qui correspond à chacun de ces types de projets-là. Euh, et on va également vous donner différents conseils. Donc, dans les modèles, les conseils se, pr euh, se présentent sous la forme d'encadriers pointillés. Euh, si vous l'avez sur un écran, ça va être en jaune. Si vous l'imprimez, ça va être en gris. Euh, je vous demanderai aussi de vous rappeler que selon les outils qu'on utilise, dans l'assistant PGD par exemple, il y aura des gens qui seront responsables d'adapter l'outil, donc l'assistant PGD, aux réalités locales et ce type de conseil-là pourra aussi se retrouver dans l'assistant PGD. Donc, c'est du moins ce que moi, je vais proposer à mes chercheurs et je sais que d'autres vont faire la même chose. Donc, il y aura des conseils plus précis pour chacune des, des sections, notamment la, la section de stockage en disant bon le service des TI de l'université capable de vous offrir pour telle-telle aide, sinon vous pouvez aller consulter par exemple Calcul Québec. Ce genre de, de conseils plus pratico-pratiques euh, vont être donnés, non pas dans les modèles, mais plutôt dans l'assistant PGD. Les modèles font un peu le, le, le, le même travail et vous expliquent aussi le contexte, le pourquoi de certaines questions sont posées. Dans certains cas, on va pouvoir vous donner, dans les modèles, il y en a, il y en a deux, où on vous donne en annexe, euh, par exemple, une liste complète des différents champs de description de métadonnées. C'est quelque chose qui pourra peut-être ou pas être utile pour vous et qui pourra ou pas être utile pour les exigences des organismes subventionnaires. Donc, euh, quand on aura des exigences claires dans les programmes de subvention, référez-vous à ces, ces demandes-là. Si on vous suggère de donner en annexe ce, ce genre d'informations-là, vous pouvez l'ajouter. Euh, C'est quelque chose qui va aussi vous aider. Euh, évidemment que dans un cas euh, d'analyse qualitative vous votre d'analyse, vous la construisez au moment de l'analyse, ce, ce genre d'exercice-là ne sera pas nécessairement possible, euh, d'où la nécessité de revisiter le PGD en cours de route. Euh, par contre, dans d'autres types de domaines où il y a déjà un schéma de méthodonie qui s'applique, ce serait peut-être intéressant de dire euh, qu'on va choisir tel ou tel outil. Euh, je vous laisse dans la, dans la présentation le lien direct vers la version française qui va avoir le PDF et le document Word pour chacun des modèles qui ont été proposés par portage. Euh, je sais que dans le chat actuellement, on va vous partager un lien qui va amener à cette même page-là, donc sur la, la plateforme Zenodo. Euh, les différents projets qui ont été proposés, c'est un projet sur euh, la place historique des, des groupes euh, belges et français dans les Prairies au Canada, une étude du paysage sonore, du silence dans un monastère ou dans des monastères, un projet sur l'histoire des femmes dans le domaine des médias imprimés. Euh, donc, ce sont les trois qui touchent aux, aux humanités numériques. Euh, les données historiques du recensement canadien où on va utiliser des données qui appartiennent à d'autres personnes, donc dans ce cas-ci de Statistique Canada. Par contre, si vous aviez des études en démographie, par exemple, ou en, stati en statistique ou en épidémiologie, vous pourriez vous baser sur ce modèle-là pour aller voir un peu comment on explique l'utilisation de données qui ont déjà été collectées ailleurs dans le domaine historique, entre autres avec des documents d'archives. Un modèle fictif sur une méthode mixte qui va com com combiner euh, méthode qualitative et quantitatives. Je vais attirer votre attention sur celui, euh, le plan de, le, le PGD du groupe de recherche en écohydrologie. Même si vous ne travaillez pas dans ce domaine-là, allez jeter un coup d'œil parce que ça pourrait donner quelque chose d'intéressant si vous vouliez adapter ce modèle-là à un programme de recherche, à une chaire de recherche. Donc, si vous voulez établir des bases. Euh, pour un peu tous les projets individuels, donc avoir une, une même approche, pas nécessairement les mêmes, les mêmes solutions, mais une même approche, euh, un PGD peut devenir intéressant. À ce moment-là, ça devient justement un document actif là, de, de gestion de projet. Euh, donc, ce modèle-là du, du domaine de l'hydroécologie pourrait devenir intéressant. Et les trois derniers, reproductivité, com, euh, reproductibilité computationnelle, par exemple, euh, dans le domaine de l'astrophysique, et les deux derniers en sciences sociales euh, au niveau du logement social, donc une perspective, personnes placées politique et l'utilisation de sites Web, euh, des profils universitaires de professeurs et chercheurs. Différentes ressources qui existent, je vous ai mis les ressources en français et en anglais de portage, donc la même liste, de, mais à partir du réseau portage, vous avez la liste qui est partagée dans le chat qui va vous amener directement sur Zenodo. Si vous vouliez rédiger un plan de gestion de données en anglais, la même liste sur Zenodo se, se retrouve, vous pourrez les, les, les consulter à partir de portage sous euh, sous le lien qui est là. Euh, L'assistant PGD, je vous donne le lien, qui ne sera pas accessible pendant les deux prochaines semaines. Donc, la nouvelle mise à niveau qui va entrer en vigueur à partir de mars. Euh, vous pourrez aller jeter un coup d'œil quand ce sera prêt. Laissez le temps aux gens dans chacun des établissements d'aller configurer les paramètres institutionnels. Euh, mais dès mars, vous allez pouvoir commencer à les utiliser. Euh, dernier lien sur la plateforme d'Oranum qui est en France, qui vous donne un peu d'explications euh, sur les PGD dans un contexte européen qui pourrait devenir intéressant si vous avez des partenariats avec des gens en Europe. Et euh, je vais m'arrêter ici sur la liste des membres du groupe d'experts de portage pour la planification. Euh, on est actuellement en recrutement, donc si jamais vous voulez vous joindre au groupe, euh, on cherche notamment des gens francophones et plus particulièrement des gens au Québec. Euh, donc, si, même si vous n'êtes pas un expert, on va, vous, on va vous expertiser, on va faire de vous des experts, donc si vous voulez en apprendre plus, si vous voulez apporter votre point de vue sur les PGD, euh, jusqu'à présent, je pense que c'est beaucoup des, des spécialistes euh, dans le domaine de la bibliothéconomie, mais si vous-même, vous êtes chercheur ou chercheuse et que vous voulez participer à l'élaboration de, des, des politiques là, qui vont entourer la, les PGD, on, on va vous accueillir, donc euh, vous pouvez toujours communiquer avec moi, j'ai mon adresse courriel à la fin. Et en, en complément, si vous voulez vous-même produire un modèle, le plan de gestion de données, vous pouvez communiquer avec la personne qui s'occupe de la GDR, donc la gestion de données de recherche dans votre université, ou encore là, communiquer soit avec moi, soit avec le groupe. Euh, et euh, votre, le modèle que vous allez développer pour ensuite être partagé avec le reste de la communauté, si vous le faites en français, euh, je sais que Portage a de l'argent pour les traduire en anglais aussi, et inversement. Donc, je pense qu'on va passer à la période de questions. Et euh, je vois qu'il y a des questions, donc... Euh, je vais arrêter mon partage d'écran et je vais remettre le micro à Dominique. Merci beaucoup. Merci, Jonathan. Euh, donc oui, la, une première question euh, qui s'adresse plutôt à, à toi pour le groupe. Est-ce qu'il y a un modèle à venir en sciences de l'éducation, plus particulièrement avec la question de l'utilisation des données de recherche en formation initiale des maîtres? Je, euh, je n'ai pas de liste. Je sais qu'à très court terme, les, les euh, les priorités du groupe sont de préparer la plateforme et préparer le matériel de formation pour l'assistant PGD. Euh, mais j'avais moi-même euh, une, une idée de, pas que moi je vais le faire, là, mais une idée dans le domaine de l'enseignement. Euh, oui, donc c'est en ce moment, le domaine de l'enseignement est en ce moment un domaine, domaine de lacune. Euh, donc je pourrais amener la suggestion. Ceci dit, à la personne qui a posé la question, si ça vous intéresse de faire un, un, un modèle, euh, vous êtes les bienvenus à communiquer avec moi. Merci. Euh, donc, euh, on n'a pas d'autres questions pour l'instant dans notre fonction questions et réponses. Donc, je vous laisserai quelques, quelques secondes pour inscrire vos questions. Euh, entre temps, je pourrais peut-être revenir sur euh, un commentaire qui a été fait en cours de route euh, pendant la présentation de Cynthia. Quelqu'un qui mentionnait entre autres que le, le, la question du 3-2-1, ben, il y a toujours la possibilité que le 1, plutôt que d'être en cloud, ce soit simplement hors site, donc euh, sur un disque dur externe euh, conservé, euh, Ailleurs, donc euh, soit à la maison ou euh, à un autre endroit physique. Et je sais aussi que cette question-là fait l'objet d'un. Euh, le, le comité d'éthique à l'UCAC, je ne sais, sais pas si Marie-Ève Rouet est, est ici, là, mais euh, je sais qu'à l'UCAC, le comité d'éthique s'est penché sur la question des PGD euh, et de la, de la GDR. Et justement, cette règle-là avait posé problème. Donc, dans les comités d'éthique, quand vous avez des données sensibles, euh, ce sera probablement pas possible de conserver trois copies. Ce n'est pas non plus l'idéal de conserver autant de copies de toute façon. Euh, donc, c'est, je pense qu'il n'y a pas de… Y a, y a pas de a, ce que Cynthia a suggéré d'y aller avec seulement deux copies, je pense que c'est tout à fait conforme à l'esprit des, des règles d'éthique de la recherche. Il y avait aussi un commentaire par rapport au niveau de la terminologie entre template, exemplar versus gabarit, modèle, exemple. Donc, je ne sais pas si tu peux euh, démêler le tout, euh, Jonathan, au niveau des, des modèles. De Cynthia, tu me demandes de faire un commentaire terminologique. Ça va me prendre trois heures <rire> de vous faire un argumentaire. Euh, non, c'est de la terminologie qui existe. Même moi, je m'y perds euh, très souvent. Là. Les, les exemplaires, ce sont des modèles de référence. Euh, je pense que quand on va arriver sur, dans l'outil de l'assistant PGD, je pense qu'on devrait peut-être en français parler de gabarit, là, un gabarit que va, ou un formulaire euh, que l'on va remplir euh, parce que les modèles, comme on les entend actuellement, ce sont vraiment des modèles de référence pré-remplis euh, qui n'ont pas pour objectif d'être réutilisés, en fait, pas directement là, pour faire son propre modèle. Euh, donc, oui, c'est de la terminologie qui, qui restera à définir. <rire> je vois qu'elle me fait un petit pouce en l'air, si vous ne voyez pas son écran, mais euh, même moi, je m'y perds. Euh, donc, euh, on a euh, Jeff Moon euh, qui, je m'excuse me, je Jeff, j'ai oublié ton titre à portage, mais qui, qui a longtemps été portage, Jeff égale portage, euh, donc euh, qui fait une annonce, donc en, euh, en, en fait, je, je pourrais également te, te laisser l'audio, si tu souhaites, Jeff, là, donc en préparation du lancement imminent de l'assistant PGD 2.0. La plateforme ne sera pas disponible du 22 février au 1er mars 2021 pour permettre la migration finale des données. Donc, euh, il s'excuse des inconvénients euh, que cette interruption pourrait causer. Donc, c'est un petit peu ce à quoi tu faisais référence un petit peu plus tôt, Jonathan, dans la présentation. Une autre question. Euh, est-il possible d'évaluer les coûts liés à la GDR, car ces dépenses devront être prises en considération dans le cadre des demandes de subvention? La euh, personne qui a posé la question. Est-ce que euh, vous voulez dire des les coûts, euh, de, de, de, les coûts de, de stockage, les coûts plutôt de traitement général? Est-ce qu'il y a une précision là-dessus? Je ne sais pas si Cynthia ou Jonathan avaient des, des éléments de réponse en lien avec cette question. Euh, moi, je pourrais euh, répondre, mais là, je pas les ressources euh, à portée de main, mais il existe des, des modèles là, pour euh, calculer, euh, ben, estimer euh, les coûts. Euh, je pourrais, le Annick, c'est quelqu'un de, de l'ICAM, je pourrais lui transférer ces ressources-là, mais euh, il y a différents modèles, effectivement, euh, qui existent. Je ne dis pas que c'est facile à faire, là, mais euh, oui. Il y avait l'an la, dernier, je l'ai dans mes, dans mes documents de travail, là, mais je, il y a un organisme aux Pays-Bas qui a fait un exercice similaire puis qui est arrivé avec toutes les rubriques euh, pour, pour évaluer les coûts. C'est sûr qu'il y a un travail d'adaptation à faire parce qu'il y aura un travail d'adaptation à faire même dans chaque université. Là, il y a des réalités de de rémunération qui sont associées à différentes classes de travail avec les, les conditions les conditions de travail, les conditions syndicales, euh, mais oui, il y a des outils qui existent. Euh, encore là, bon, dans le cas de Cynthia, tu pourras, tu pourras lui transférer, euh, mais si vous avez des questions, communiquez avec euh, les, les, soit les services à la recherche dans votre université ou les bibliothécaires euh, au, en GDR. Euh, puis on va, de toute façon, nous, on se parle, on va pouvoir vous aider. Merci. On a un commentaire de Marie-Ève Ruet qui parle pour les coûts, qui s'est aussi ajouté en contribution en nature de l'institution, tout ce qui est soutien en GDR offert. On a également une question. Euh, Est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre le modèle de PGD sur Doranum et sur Portage? Je ne sais pas si vous êtes... Euh, si vous avez fait cette comparaison, euh, ben, moi je ne suis pas capable de parler spécifiquement là, pour le modèle euh, euh, Doranum, mais euh, bon, bon, le modèle générique de partage là, euh, euh, je, moi, je l'ai comparé avec plein d'autres euh, plans de gestion de données, là, euh, mais tu sais, oui, il va y avoir des variantes, euh, surtout quand on va du côté de, de plans qui sont euh, disciplinaires. Là. Euh, moi, c je regardais beaucoup des, dans le domaine histoire, euh, euh, patrimoine, et patrimonial euh, puis je voyais qu'il y a effectivement des différences. C'est qu'on va accorder plus d'importance euh, sur euh, la documentation de la provenance, par exemple. Euh, ça vaut vraiment la peine, en tout cas, d'aller voir différents gabarits, là, parce qu'on peut, on peut voir, tu ah, t'sais, comme moi j'aime bien l'emportage, je n'ai pas de mention de version, j'aurais ben, pu l'ajouter moi-même, mais par défaut, on ne vous demande pas, euh, le plan de gestion ici, c'est quelle version, il correspond à quelle phase du projet. Euh, donc, c'est comme, là, moi, j'ai rajouté quand même que c'était mon, mon PDG de démarrage, là, mais, ça pourrait tellement en sachant que c'est un PGD de démarrage, on va comprendre qu'il est, est voué à changer énormément et <rire> qu'il risque d'avoir justement plein d'erreurs. Enfin, mais je ne vais pas trop m'attarder si Jonathan, toi, le, le, le plan de, sur Duranum... Euh, c'est essentiellement ce que tu as dit. Il va y avoir des petites différences. C'est sûr que les ressources qui sont produites en France sont adaptées à la réalité au contexte, la, au, au contexte de la recherche universitaire puis au contexte du, des, du financement de la recherche universitaire en France. Il y aura des trucs à prendre et à laisser si vous êtes ici. Euh, mais, mais oui, effectivement, euh, il va y avoir des petites différences, euh, des, des, des insistances sur certains domaines plus que d'autres. Les questions ne seront pas nécessairement posées tout à fait de la même façon. Euh, je pense qu'à terme, quand on va avoir par programme de subvention au Canada des exigences associées à chaque subvention, euh, on espère que les questions seront adaptées à la fois à la subvention au domaine euh, puis à la réalité canadienne, euh, mais en ce moment, on est encore un peu, un peu dans le flou. C'est quand même intéressant de comparer, par contre, notamment si vous avez un, un projet en partenariat avec quelqu'un qui est en France, au moins vous pouvez euh, toujours moduler vos questions ici pour répondre à ces exigences-là pour que les évaluateurs en Europe euh, s'y retrouvent. Merci. Euh, sinon, on a une question euh, d'intégration des capsules sur le site. Euh, je ne sais pas si ça fait pas, ça fait référence à un, un bout de texte, ah, non, je beau. pense que c'est réglé, c est, c est <rire> donc c'est beau pour ça. Euh, il nous reste encore euh, quatre minutes, donc euh, est-ce qu'il y a encore euh, une dernière question euh, avant la fin de, de notre activité aujourd'hui? Je n'ai pas de statistiques sur la vitesse de frappe, disons, je vais laisser un, un 25 secondes. <rire> C'est bon. Donc, euh, ben, j'espère euh, que le webinaire a pu répondre à vos attentes. Merci beaucoup à Cynthia et Jonathan pour euh, le partage aujourd'hui. Comme j'ai mentionné euh, au début de la rencontre, on va vous envoyer un courriel par la suite avec le lien vers l'enregistrement et les liens vers euh, les documents qui ont aussi été partagés dans le clavardage. Et euh, vous allez, quand vous allez quitter le Zoom, normalement, il va y avoir une fenêtre qui va vous, euh, vous inviter à aller répondre au sondage d'appréciation. Et si vous n'avez pas l'occasion de le faire aujourd'hui, vous pourrez toujours le faire lorsque vous recevrez le petit courriel de suivi. Donc sur ce, ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée et au plaisir de se revoir pour parler à nouveau de GDR. Bonne journée.